Bonjour à tous. Nous sommes le 3 novembre 2022. Euh, hier, on a eu euh, ben, une nouvelle qu'on s'attendait, c'est que Jérôme Powell, oui, euh, l'a FED de relever le taux directeur à de euh, 0,75. Donc, euh, euh, c'était prévisible, mais on se demandait si euh, Powell n'irait pas euh, simplement à 0,50. Là, c'est allé à 0,75. Euh, donc, euh, les marchés n'ont pas beaucoup apprécié euh, mm -hmm. cette, décla cette euh, une déclaration immédiate, mais surtout, euh, Powell, a dit dans son discours qu'il ne... Euh, qui ne cesserait pas d'augmenter de, de, les taux d'intérêt jusqu'à ce que tout se replace au niveau de l'inflation. Il, il faut rappeler, euh, c'est pas simplement moi, moi qui le dis, là, euh, que c'est eux-mêmes les banques centrales qui ont créé cette inflation en injectant à outrance des capitaux dans le système. Euh, là, je voudrais euh, ce matin tout simplement, il y a aussi le ben, vous parler euh, de quest ce qui va arriver aujourd'hui, c'est euh, à la fin de cet après-midi, euh, Christian Freeland, qui est son ministre des Finances ici au Canada, va faire un discours, là. ça va être intéressant de savoir ce qu'elle va avoir à dire, mais probablement qu'elle va pleurer sur euh, euh, le sort des, du pauvre gouvernement qui doit euh, faire avec, euh, <rire> avec euh, l'économie qui euh, est très... l'inflation, l'économie, mais qui est très, très élevé, puis tout ça, ben, le gouvernement va faire en sorte que les pauvres familles canadiennes puissent euh, euh, euh, être supportées dans le processus, mais <rire> il y a une... Il y a une situation qui est quand même vraiment, là, euh, bon, je ne dirais, dirais pas risible parce que ce pas drôle, mais euh, faut pas oublier que les gouvernements, et c'est ce qui est arrivé avec euh, Trudeau aussi, là. Euh, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je ne sais pas si c'est la là dernière, là, que les gouvernements euh, profitent pleinement de la montée de l'inflation. Il <rire> faut pas l'oublier, ça. Les gouvernements, euh, que ce soit euh, euh, gouvernement... Euh, euh, et si on dit au Québec, ou euh, au Canada, profite pleinement de la hausse des, du prix du pétrole à cause de, de, de, du fait qu'ils prélève plus de taxes. Donc, euh, on n'entend pas beaucoup. Euh, bon, en tout cas, euh, la mesure que François Legault va, va mettre le petit 500$, j'en ai parlé, là, mais il y en a plusieurs qui pensent qu'ils <coughs> perdaient euh, <coughs> cet argent-là s'ils ne votaient pas pour Legault. Ben, une petite surprise pour eux, c'est que l'inflation va gruger ce petit 500$ -là rapidement de d'autres manières, là, que ce soit en, dans l'augmentation du prix des denrées alimentaires ou du pétrole. Là, euh, facilement, le 500$ va être gruger donc euh, euh, les petites mesures que les gouvernements mettent en place pour... Euh, de dire qu'ils vont aider les citoyens, ben alors, de toute façon c'est de la. Pour moi, c'est de la pour aux yeux, là. C'est pas très, très fort comme mesure. Donc, euh, je voudrais regarder avec vous, on va mettre ça comme ça. Euh, euh, c'est.. Euh c'est une nouvelle, bon, j'ai mis quelques nouvelles sur mon site, comme ceux qui me suivent, vous savez, c'est de maintenir pas mal à jour de ce qui se passe sur la planète, mais dans le fond, on peut pas euh, tout saisir parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, on est dans un monde d'informations, même au niveau économique, il faut faire le tri et hein, j'essaie de placer quand même des articles qui me rejoignent plus sur mon site et j'essaie de pas être biaisé, je vais chercher des articles, comme je vous ai déjà dit, dans plusieurs médias d'information, de de pour pas me faire taxer, là, de, de, euh, de, de, de me concentrer uniquement sur les nouvelles négatives. Si c'est positif, je le mets. Si c'est négatif, je le mets. Mais c'est toujours à ma saveur. donc euh, <coughs> 85%. Le titre, ça vient de, je pense, les affaires. Euh, Journal de Montréal. Oh! Journal de Montréal, la référence... Mmh. 80... Vous voyez, je ne suis pas biaisé. <rire> le Journal de Montréal, c'était très rare. Je pense que ça venait du Journal de Québec, mais en tout cas, peu importe, l'article euh, m'a euh, frappé aux yeux. C'est pour ça que je la place. Là, et puis, regardez, je ne suis pas biaisé. Placer un article du Journal de Montréal, euh, moi, qui, qui sait très bien que le Journal de Montréal, c'est la source d'information euh, au Québec. <rire> Excusez, j'ai une crise de. De rire. Bon, euh, près de 85% des Québécois vivent de l'anxiété financière, mais celle-ci s'avère plutôt légère. Comme vous le savez, le Journal de Montréal, j'ai pris l'article, j'assume entièrement. Euh, c'est toujours pour créer une, une répercussion là, euh, forte. Là. Euh, bon, en tout cas, 85%, c'est une, une, une, une, une anxiété qui est plutôt légère. Mais la réalité, dans l'article, on le lit un peu plus loin, c'est à peu près, hein? en effet, parmi les personnes interrogées qui disent ressentir de l'anxiété financière, c'est seulement 42% qui l'évaluent de modéré à extrême. Ensuite, les plus jeunes, 18 à 34 ans, ben 50%, ben 55% se trouvent dans ces niveaux-là. Et la raison pour laquelle euh, les personnes éprouvent de l'anxiété, ben, c'est à cause de, euh, de la montée euh, des taux d'un autre côté, côté et de l'inflation il n'y a rien de nouveau là j'invente rien mais de toute façon euh, je pense que à peu près 50% on va dire 50% là, des, euh, des, des des québécois même euh, au niveau du Canada là beaucoup beaucoup vivent de de paie en paie et euh, c'est très très difficile de survivre lorsque on est attaqué d'un côté à cause des taux d'intérêt, si on a euh, par exemple un, une maison avec un, un, une hypothèque renouvelable là, euh, là ça s'en vient, là on voit ça puis on se dit qu'on va débourser beaucoup beaucoup de sous pour absolument rien euh, simplement dû au fait que les banques centrales essaient de maîtriser maîtriser l'inflation et plusieurs personnes ne se posent même pas de questions c'est un peu ce qui me choque bah euh, ben, me choque ça me choque pas personnellement parce que moi j'essaie de me tenir au courant mais je regarde ça euh, on va parler à plusieurs personnes qui se posent pas de questions oh, les banques centrales bah bon, ils montent les taux d'intérêt mais pourquoi parce queux mêmes ont créé une crise en, en, en injectant des liquidités abondantes et c'était pas nécessairement mauvais mais ce que plusieurs économistes disent maintenant que c'est allé un peu trop loin on a continué on a poussé euh, sur le la pédale à essence euh, en continuant d'injecter même si euh, le système était comme on va dire réparé ou donc on a poussé poussé et ça a créé une inflation et là on essaie de contrer l'inflation en augmentant les taux d'intérêt ça c'était puis je vais me dépêcher pour euh, regarder les nouvelles là euh, il y a certains qui se privent de, de manger à cause de l'inflation. Euh, bon, j'ai mis l'article, voilà ce que font 20% des Canadiens. Euh, C'est euh, un sondage qui a été fait au Canada et euh, la majorité des répondants à un sondage pancanadien publié lundi ont déclaré qu'ils utilisaient des coupons et cherchaient des soldes pour faire face à l'augmentation des prix des aliments. 20% réduisent également la taille de leur repas ou sautent complètement des repas afin d'économiser de l'argent. Moi, je le fais. <rire> J'ai commencé à faire, à, à pratiquer ça. Le jeu intermittent, c'est pas du tout une raison d'inflation. Par contre, euh, ça peut pas être mauvais et... Euh, il y a quand même quelque chose au niveau de de, de, de notre alimentation c'est qu'on mange beaucoup trop je parle pas je dis personne en particulier mais on a on a vraiment de l'abondance on, on a vécu d'abondance et on, on pourrait vivre avec vraiment moins de nourriture moi moi de toute façon j'ai commencé ça au niveau de ma, de ma santé mais dans une période d'inflation comme ça un peu comme tout le monde, là, je surveille beaucoup, beaucoup les prix, et euh, euh, on est capable de s'en tirer, mais il faut faire des choix, c'est sûr, Puis je ne veux pas vous faire la leçon, mais je, si vous consommiez, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, euh, exemple, le porc n'a vraiment pas monté beaucoup, là. Euh, le bœuf, oui, vraiment, si vous consommez de la viande, là, mais le porc n'a vraiment pas monté beaucoup, et je le constate, et, et plus que les morceaux sont gros, moins qu'ils coûtent cher, et je vous le dis, j'ai fait l'exercice, je ne suis pas un grand, gros Mangeur de viande, mais euh, j'ai euh, vraiment fait l'exercice là et on est capable de s'en tirer mais en faisant des choix. Euh, donc, faisant des choix aussi euh, d'épicerie, les spéciaux, tout ça. Et au niveau, au niveau des choix santé aussi, euh, manger moins, euh, c'est pas mauvais. Euh, pratiquer le jeûne intermittent, c'est quelque chose de très, très bien au niveau de la santé. Je vous laisserai le soin. Cherchez ça sur Google, vous allez trouver un, un paquet de vidéos des personnes qui expliquent ce que c'est le jeûne intermittent, mais ça n'a pas rapport avec notre <rire> ce que je parle en ce moment, mais en tout cas, on, on a beaucoup de personnes qui se privent de nourriture euh, en ce moment à cause de l'inflation et la nouvelle, bon, ça, les taux d'intérêt. Et ce que je voudrais, bah, on parle encore d'inflation, euh, euh, deux graphiques que je voulais vous montrer, euh, d'un, euh, ça se trouve être le taux d'inflation et... L'indice des prix à la consommation. Et euh, ben, l'IPC. Le, le, le premier graphique que je vous montre, c'est ce qu'on ce qu montre là, souvent, là, le, le taux d'inflation. Je parle ici du Canada. Je n'irai pas aux États-Unis, là on est rendu plus haut que ça, mais euh, tout simplement pour euh, Canada. Hmm. Pff, ça serait peut-être... Oh, J'irai pas, je, je veux pas perdre trop de temps ça. De euh, bah, toute façon, ça c'est plus effrayant aux États-Unis. On a un taux d'inflation plus élevé et. Euh euh, le, le, la, la, les prix à la consommation aussi c'est plus hausse, parce que je suis allé au Canada bon c'est plus fort là. mais euh, ça, ça se trouve être le prix euh, de, de ce que vous payez pour euh, un produit que ce soit une maison, que ce soit euh, un livre de beurre, que ce soit peu importe quoi là. Euh, on a toujours eu une augmentation surtout depuis les années 71 et euh, j'ai vu ça sur un, une vidéo, peut-être que vous suivez comme moi, Monnaie Radar j'ai trouvé ça vraiment intéressant c'est à partir d'un site euh, que j'avais déjà euh, utilisé ce site-là euh, euh, dans une de mes vidéos, ça fait très très très longtemps. Euh, il il, il s'est passé quelque chose euh, depuis les années 71 lorsque Nixon a décidé de, euh, de euh, séparer le, le prix de l'or qui était à 35 dollars euh, euh, américains l'once et euh, a dit qu'il suspendait cette, cette, cet attachement au prix de l'or au dollar américain et à partir de ça il y a eu un paquet de vous irez voir Monnaie Radar c'est le dernier, c'est très très très bon mais j'avais déjà utilisé ce site-là pour faire une vidéo il y a très longtemps et on voit toutes les conséquences de, du fait qu'on a commencé à imprimer de manière incontrôlée la monnaie à partir des années 70 on a vu en plusieurs graphiques là, on voit que euh, puis ce que je voudrais faire je ne veux pas euh, aller tout, euh, aller voir la vidéo là, c'est très, très, très intéressant euh, euh, au niveau de beaucoup, beaucoup de choses. Je voulais tout simplement, euh, parce qu'on parle, lorsqu'on parle de prix à la consommation, là, on avait, bon, d'une stabilité. On a eu, à partir des 74, là, une montée très, très impressionnante impressionnante, excusez, des prix euh, d'un peu tout. Là. Euh, le taux d'inflation, lui, euh, on l'a connu, on a connu un pic dans les années 80 où Paul Volcker a réussi, on dit réussi à freiner l'inflation avec des taux d'intérêt de 22%, c'était effrayant, mais on a réussi quand même à calmer cette inflation. Là, c'est ici, c'est plutôt, ça c'est la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est ici. Là on a réussi à freiner l'inflation. Et euh, ça, c'est le graphique du Canada. Aux États-Unis, c'est plus euh, haut, mais je n'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave. Euh, ce que je voudrais tout simplement, euh, pour terminer, parce que ça va être une petite vidéo, pour terminer, c'est vous montrer les comparatifs des prix de, de ce que ça coûtait en 1971. Et il faut comprendre que lorsque Nixon a décidé, a pris cette décision, ben, dans le fond, que parce que la réserve d'or américaine était était stable et les Français avaient, avaient redemandé, De Gaulle avait re, redemandé de l'or, parce que dans le fond, sur le, le papier, euh, le dollar américain, il était écrit que ça valait 35$ l'once, donc euh, les pays avaient le droit de demander l'or qui est attaché à ce billet-là. Mais lui, ce que Nixon a dit, non, non, non, c'est plus attaché à l'or, euh, à une valeur réelle, donc euh, c'est flottant. Et à partir de ça, on a imprimé, imprimé, imprimé. Et il faut comprendre dans Monnaie Radar il en parle là, euh, que cette euh, impression monétaire là a contribué quand même à, à créer de la richesse là. je parle pas de la richesse euh, papier parce que dans le fond on est rendu à la fin de ce système là mais à, de la richesse due au fait qu'on était pas lié à 30, 35$ l'once à 35$ dollars pour un once d'or. L'or a été détaché, donc euh, on a pu créer de l'argent la, de comme on a voulu, et ça a créé, il faut le dire, dans le, le, le vidéo il en, il en parle, euh, une certaine prospérité, euh, qui est peut-être basée un peu sur du vin, mais dans le fond, les, les dollars, les, euh, les papiers-monnaies, qui sont basés uniquement sur la dette, euh, ne sont rien, en fin du compte, sauf qu'une convention entre nous. Et pour terminer, on va finir avec ça, c'était sur le site... Euh, euh, que je vous euh, encourage à aller voir, What, euh, what Happening euh, 1971, mais en tout cas, j'ai trouvé ce petit, euh, <rire> euh, les prix en 1971, euh, comment est-ce que ça coûtait une maison, en tout cas, on a un peu tout ça, et euh, on avait une maison pour 25 000 ça devait être une superbe belle maison, à peu près, peut-être 300 000 aujourd'hui, dans ces coins-là, euh, ça prenait un revenu, ben ça on parle de moyen, là, une maison ça valait 25 000, le revenu était 10 000. Si vous regardez le comparatif, euh, une maison euh, euh, aujourd'hui 300 000 et le revenu moyen euh, est vraiment pas euh, euh, la moitié, ben à peu près la moitié, pas, un petit peu moins que la moitié, là, euh, les revenus n'ont pas suivi. Euh, dans le... qu'est-ce qui est arrivé depuis 1971, vous le voyez, les revenus euh, des citoyens, on parle de revenus moyens, on parle pas de... Euh, je sais qu'il y a gros du monde qui, qui gagne à peu près la moitié de ce que vaut leur maison, de ce qu'on payé leur maison, mais il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent pas euh, la moitié de, de, du prix de leur maison. Donc, euh, les, en, globalement, on le voit sur les graphiques, on n'a pas le temps. Vous allez le voir très, très bien que les revenus n'ont pas suivi du tout. Un automobile, c'était euh, 3500$ dans ce temps-là. Euh, <coughs> euh, average rent de 150. <coughs> euh, la location, 150. La gasoline, l'essence, c'est 40 cents euh, du galon. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, dans ces... Je me souviens très très bien, j'avais un de mes amis, son père avait un, un garage et c'était 38-40 cents, je me souviens de ça. Euh, ça fait très longtemps, j'ai 63 ans. Donc, euh, café 98 cents, bacon 80 cents, c'était quand même euh, assez dispendieux là, pour euh, les comparaisons. Donc, euh, ça vous donne tout simplement, euh, euh, les prix ont augmenté, ici on le voit, non pas le taux d'inflation, c'est le taux, le pourcentage d'inflation chaque année. Tandis que ça, ça se trouve être l'indice des prix, là, les, les prix à la consommation, ce qui montre réellement. Et euh, une maison qui valait euh, euh, 71, là, 25 000 aujourd'hui, elle vaut euh, 300 000 C'est plus, plus que 10 fois le, le, le, le prix, l'augmentation de, de, de la maison. C'est un peu... Euh, le salaire, c'est, euh, c'est pas dix fois le prix. Le salaire moyen, donc on parle Les années 70, c'était, comme on a vu ici, c'était 10 000 par année. Et euh, le salaire moyen, Aujourd'hui, euh, j'ai pas le temps de regarder ça. On pourrait aller fouiller, mais euh, c'est à peu près, je pense, au, au Canada, c'est peut-être 50 000. J'ai pas le prix. Vous pourrez le mettre en commentaire. Euh, puis je veux pas le regarder dans la vidéo. Je veux pas perdre de temps ça. Donc, euh, on voit très très bien que l'inflation. Hmm, je n'ai rien contre l'inflation si le prix des salaires euh, suit. Et dans le contexte qu'on est actuellement, justement, on n'a pas. Euh, de réel suivi du coût des salaires euh, du de de, de, de, de, de, de de nos salaires moi j't ai, j't ai... Travail euh, saisonnier, là, mais euh, on n'a pas le, le, le, le, la vraie comparative du prix du salaire à, au coût actuel de la vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes éprouvent, comme j'ai dit euh, euh, au début de la vidéo, beaucoup de personnes éprouvent euh, des, de l'anxiété face à tout ce qu'on vit en ce moment, dû au fait que les banques centrales et même Powell l'a dit, Tiff euh, Metling l'a dit, euh, ne cesseront pas de monter les taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation soit contrôlée. Euh, donc, euh, on est dans un cercle vicieux. Les banques centrales ont eux-mêmes créé cette inflation-là en injectant beaucoup trop d'argent dans le système et aujourd'hui, elles corrigent le tir en faisant souffrir les citoyens qui... Oui, ils vont connaître des augmentations de salaire parce que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois, mais pas à, à la manière que l'inflation va continuer à grimper. Je dis bien l'inflation, là, euh, lorsque je, je vais mettre ça comme ça, l'inflation, euh, ça c'est le prix là, qui continue, continuellement à grimper et on a eu une un montée très, très spectaculaire depuis... Euh, ben, c'est ça depuis les, les derniers mois, là, dû au fait de euh, la, la, la crise de la COVID, là, après ça, là, c est, c est, c est, toute cette crise-là, de la manière que les gouvernements ont géré ça, euh, et de la manière aussi que, euh, on dit gérer, mais contrôler, là, euh, fermer l'économie. Euh, de manière presque inutile, en tout cas, à, à bien des niveaux, et rouvrir ça, ben, ça a créé des clashs euh, incroyables. Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. On a fait le tour un peu de l'inflation, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on va surveiller le discours de Chrystia Freeland aujourd'hui, parce que, dans le fond, euh, elle va justement dire ce que le, comment le Canada voit ça et comment le Canada peut aider euh, ses pauvres habitants euh, euh en, je sais pas de quelle manière qu'ils vont faire pour essayer de nous pondre un discours pour nous faire pleur, pleurnicher, mais on va suivre ça. C'est à la fin de l'après-midi et on va en parler probablement demain. Merci.